J'étais en train de te présenter à l'instant. Oui, j'entendais, j'entendais là, j'entendais. Tu qu qu'il y avait tellement de choses à dire et que j'étais complètement... Euh, oui, mais tu as, de euh, as oublié de dire qu'on a eu aussi des grands rires. Tu as oublié de dire qu'on a eu des grands fous rires avec un certain oui, oui et non, non. <rire> Absolument. Donc, je disais que j'ai eu la chance de te connaître parce qu'on a suivi une formation ensemble en planète. Toi-même, tu es coach, mais beaucoup plus dans le l'entreprise d'accompagnement en entreprise mmh. avec une spécialité bien précise, qu'elle soit la conduite au changement. Et avec, pas, avec plein oui, de... la conduite au changement, la performance en entreprise, le management au sens large, le leadership, et puis surtout ce que je développe de plus en plus aussi, c'est des réflexions qui veulent porter le monde de l'entreprise et, et peut-être même l'humanité, je veux dire, à, à un autre niveau dans la mesure où il euh, y a beaucoup de choses qui changent aujourd'hui. Euh, ce que nous venons de vivre ne fait que. Le fait qu'on ne va plus pouvoir penser l'entreprise de la même façon. Ça, c'est sûr. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à notre thématique, aujourd'hui, on, on a choisi pour vous de traiter trois sujets c'est comment manager à distance, qu'est-ce qui change aujourd'hui dans la gestion, indépendamment de les outils. Là, aujourd'hui, on va pas parler d'outils, etc. On va parler vraiment. Non, c'est pas tellement le but hein, il y a, y a des spécialistes pour ça. Voilà, parce que les outils, on les a déjà abordés dans d'autres lives. d'ailleurs pour ceux qui les ont ratés, allez sur notre page Instagram, vous allez trouver plein de lives qu'on a fait avec d'autres experts, où on a parlé d'outils, là ça va être vraiment, euh, qu'est-ce qui change dans l'interaction avec euh, collaborateurs, euh, chefs d'entreprise, etc. La deuxième partie, on va parler de, euh, pendant ce confinement, il faut repenser la relation au travail et euh, la dernière partie, on va parler de tout ce qui est rebondir après une faillite. Alors nous, on est connecté depuis Rabat. Euh, Philippe, où oui. Kenitra. Rabat, Rabat aussi. Rabat. Sur la côte, là, pas trop loin. Voilà. Pour ceux qui nous suivent, envoyez-nous euh, des petits commentaires avec le prénom et la ville depuis quelle ville vous vous connectez. Mmh. Alors. On est en confinement physique, c'est quelque chose qui a qu été imposé d'une manière brusque et mondiale. Et aujourd'hui. Oui, les gens et militaires aussi. Hein. Pardon Et militaires aussi. Oui, bien sûr, les militaires aussi. Donc aujourd'hui, tout le monde essaie de trouver ses marques et essaie d'évoluer du mieux qu'il peut pour pouvoir continuer mmh. à avancer, performer et peut-être être aussi productif et maintenir son activité. Donc aujourd'hui, manager à distance, qu'est-ce qui change, Philippe alors, je voudrais rebondir, mais quelques secondes, parce que ça pourrait faire tout un live. Euh... Je pense qu'on va devoir euh, complètement commencer à changer aussi de notre pensée. Je pense qu'il est déraisonnable, mais on en reparlera peut-être après, euh, de penser qu'on va repartir, on va retrouver le monde qu'on a quitté le, le 20 mai, euh, le 20 mars, pardon, euh, le 20 mai, ou le jour où on sera déconfiné. Je pense que c'est une utopie. Il y a, entre temps, il y, a, il y a des gens qui ont fait faillite, il y a, il y a des gens euh, qui ont fait aussi des prises de conscience. Et donc, euh, il y a des réflexions qui sont là et il y a une blessure qui ne va, va, qui, qui va pas partir comme ça. Alors, on va d'abord se concentrer sur le management à distance puisque c'est le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qui change Et puis justement, à travers la deuxième question qu'on abordera tout à l'heure, on pourra peut-être aller un peu plus loin là-dedans. Euh, le confinement va, va obliger le manager à faire deux choses. Selon mmh. moi. La première, c'est vraiment donner la priorité à son management, chose qu'on observe très peu dans les entreprises de manière globale. Je fais des généralisations ainsi hein. et là, on peut avoir évidemment des, des exemples différents. Mais la première chose, c'est donc d'avoir des, des managers qui se ressentent sur leur management. Ça veut dire qu'ils donnent la priorité à leur management. Euh, un manager, la définition que je donne habituellement, c'est quelqu'un qui est en maîtrise de son périmètre en maîtrise de ses résultats, qui est en posture d'anticipation et qui se préoccupe au quotidien de la montée en compétence de ses collaborateurs. Ce n'est certainement pas quelqu'un qui produit. Or, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est qu'on voit des, des, des experts et non pas des managers. Je dis souvent, d'ailleurs, si vous voulez distinguer les deux ou si vous voulez savoir à qui vous avez affaire dans votre entreprise, circuler dans les couloirs, et puis à chaque porte, il est marqué manager. Si vous y voyez derrière un homme ou une femme assis derrière un PC en train de traiter un dossier très compliqué, c'est un expert, c'est pas un manager. d'accord En tout cas, il n'est pas dans sa posture de manager à ce moment-là. Euh, alors, je sais que c'est une idée qui, qui, est, qui est parfois un petit peu difficile parce que la réalité est très différente et la, la demande des employeurs est très différente, mais en fait, c'est un système de cooptation qui, qui, qui a commencé dès le début du de la carrière professionnelle, parce que la personne qui va rentrer dans un travail, le, le premier travail qu'elle aura suite à l'université, ce sera un travail d'expert. Mm -hmm. On va lui demander de faire un travail, de produire quelque chose dans le prolongement de ses études. Et euh, elle va bien réussir, si bien qu'elle sera récompensée, elle va avoir son premier, son, son premier galon de manager. Et qu'est-ce qu'elle va se dire inconsciemment ?« Waouh, c'est super, j'ai envie que ça continue, donc je reste sur cette formule du succès, je continue à être un expert. » Et le problème, c'est que c'est renforcé par le fait que son manager à lui, ça fait déjà deux fois que ça lui est arrivé, donc il le coopte dans cette idée. Ah Oui, oui, c'est bien en faisant de la technique qu'on monte. Et c'est comme ça qu'on retrouve des arbres hiérarchiques de, de, de la base au sommet, où nous avons finalement des experts, mais pas, pas vraiment des managers. Et moi, je me bats dans les entreprises pour qu'on ait les deux spécialités. Qu'on ait une filière d'évolution d'experts, parce qu'évidemment, une entreprise vend du savoir, vend de l'intelligence, vend des services, et donc, il faut des experts. Et euh, une filière d'évolution managériale, les deux recevant les mêmes reconnaissances, les mêmes grilles salariales, mais simplement les deux ayant des fonctions différentes. Et donc, ah, un expert... Ex ex faire le distinguo entre l'expert et, et le manager de je crois qu'on va le comprendre tout de suite sur base de, de la euh, du, de là où ils ont le dernier mot l'un et l'autre. Ça va être très clair. Par exemple, un, un expert aura le dernier mot sur la faisabilité de quelque chose. L'expert aura le dernier mot sur l'opportunité de quelque chose. Je prends un exemple. Euh, je ne vais pas nécessairement le prendre dans un dans, dans, dans le cadre de management, mais par exemple, d'une relation entre des commerciaux et des bureaux d'études. Mettons mmh. que les, les commerciaux de chez Eurocopter disent ah nous on aimerait bien avoir un hélicoptère qui est, qui vole à l'envers euh, enfin qui vole en marche arrière sur le dos. Imaginons, hein, bon, donc euh, l'ingénieur ne peut pas dire mais en fait tu es complètement idiot, on ne vendra jamais un. Si le, si, le, si le vendeur considère que lui, il a un marché pour ça, il ne peut, peut pas discuter. Par contre, l'expert peut très bien avoir le dernier mot sur la faisabilité en disant bon, imaginons qu'on on, on réfléchisse à la question, mais pour des raisons euh, physiques, parce que vraiment il y a une physique par rapport à ça, ben, c'est physiquement impossible à faire. Mm. Pour des questions de rotation de pales, etc. etc. Et donc il y a une frontière entre les deux qu'on retrouve souvent entre les services, mais qu'on retrouve nécessairement dans le management. Le manager aura le dernier mot sur le fait que telle action est à, est à réaliser ou tel objectif est à poursuivre. Et l'expert dira c'est possible de le faire avec ces moyens-là ou ces techniques-là, ou il technique n'y a pas moyen, ou voilà les autres options, voilà ce qu'il en coûterait. Et donc, il y a un arbitrage entre les deux. Mais le dernier mot sur l'opportunité est à l'un et le dernier mot sur la faisabilité est à l'autre. Alors Une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce que ça change en confinement oui. Parce que c'est ça la question. Donc en confinement, si je repars sur la définition du manager d'être en maîtrise de son périmètre, son périmètre, il vient de prendre des kilomètres et des kilomètres de, de rayons. Donc ça devient très compliqué, les gens sont chez eux, donc les gens ne sont plus à vue. Le fait que les gens ne soient plus à vue, ben, ça pose un certain nombre de problèmes. Il sait pas voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Il a plus de difficultés à mesurer l'évolution du travail et de savoir s'il est dans les clous de son scénario ou pas, s'il est dans les clous de ses objectifs ou pas. Il a des difficultés aussi à voir si quelqu'un a besoin d'être monté en compétence. Mm -hmm. euh, donc, ces absences de visibilité posent problème. La communication pose problème aussi dans la mesure où euh, de plus en plus les gens ont tendance à communiquer par les moyens télématiques et nous savons toi comme moi d'ailleurs que c'est la pire des choses puisque ça ne garde que 7% de la communication. Et donc, nous avons 93% de chances de ne pas nous entendre ou de mal comprendre les choses, apporter de mauvais présupposés, ce qui va générer des disputes, ce qui va générer euh, des tensions entre le manager et son équipe, voire entre les membres de l'équipe. Et euh, ce qui pourrait à terme, finalement, euh, ben, rendre la relation, euh, enfin, fragiliser la relation, en tout cas de fidélité, euh, entre l'employé et son employeur. En disant, bah, pour travailler. Juste, dire à nos, à nos internautes qui nous suivent si vous avez des questions à poser à Philippe, franchement n'hésitez pas soit allez les poser sur le petit carré là avec le point d'interrogation, sinon comme ça en, en, en commentaire comme ça on pourra interagir avec vous parce que cela est fait ensemble mais aussi avec vous, voilà, excuse-moi Philippe non j'en prie, c'est bien euh, donc, euh, la, la communication va être un enjeu. Donc, on va devoir vraiment, pour moi, privilégier la communication en face à face, comme nous l'avons maintenant, hein, par écran interposé. Au moins, nous récupérons mais, toute la partie inconsciente de la communication, qui fait donc les 93% dont je parlais tout à l'heure. Et euh, on a beaucoup moins de chances de, de ne pas s'entendre, de ne pas se comprendre. Je veux dire, tu peux, tu peux formuler quelque chose avec des mots qui, en dehors de tout contexte et de tout visuel, que j'aurais tendance à comprendre d'une certaine façon, parce que je vais lui apporter un certain présupposé. Mais ce présupposé ne va pas coller avec... Ton expression faciale par exemple avec ton nom verbal, alors on privé... doit revenir sur la communication. Si on devait en, en tous les cas euh, comparer l'ancienne communication qu'on avait, qui était une communication de proximité, parce qu'on se retrouvait dans les mêmes locaux commerciaux mmh. qui avaient cette proximité géographique aussi, on pouvait aller toquer à la porte de quelqu'un pour s'expliquer, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Par exemple, pour parler que de ma team, j'ai des gens qui sont sur Rabat, des gens qui sont sur Casa, des gens qui sont sur Kénitra, etc. Donc, il n'y a plus cette... Qu'est-ce qu'on doit changer impérativement dans notre communication au quotidien pour pouvoir maintenir, ce, on va dire, cette, cette entente bienveillante malgré la distance Alors, c'est un peu plus large. ça faisait partie des points que je comptais aborder justement toujours dans ce chapitre, mais la question est tout à fait pertinente. Je veux dire... Euh, nous venons juste de dire qu'on a besoin d'avoir du face-à-face, -face. ça c'est une chose qui est acquise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant ce face-à-face -face Parce que tu as raison, quand on est dans une entreprise, on peut se voir au coin de la machine à café, on peut discuter d'un match de foot, on peut parler du dernier roman qu'on a lu, enfin nous pouvons y avoir aussi des interactions humaines. Le risque est évidemment, quand on travaille à distance, de ne plus avoir que des interactions opérationnelles. Et donc on n'est plus un groupe, on est juste, on, on, on va développer, nous en tant qu'employés, le sentiment de plus être qu'un outil, on parle déjà de ressources humaines depuis longtemps, mais en même temps, ça c'est vraiment mettre l'emphase vraiment sur la partie ressources. Tu n'es qu'un outil, tu, tu, tu n'es même plus quelqu'un. D'accord Donc il est important de créer ça. Alors il y a des gens qui avaient voulu lancer à un moment donné des initiatives, comme le fait par exemple de, se, de, de faire animer par des coachs durant une demi-heure le matin, le fait de rassembler un peu tout le monde et puis euh, de faire des activités, des jeux, d'apprendre à se connaître, de, de parler euh, du dernier film qu'on a vu, du dernier livre qu'on a pu lire et, et, et remettre de l'humain dans, dans, dans la l'équipe et, et la relation et je pense que c'est une excellente idée simplement les entreprises aujourd'hui considèrent qu'elles n'ont pas de budget sont en crise l'argent d'abord on en reparlera tout à l'heure mais je pense qu'on a vraiment des choses à réfléchir dans notre relation euh, à l'entreprise et au travail donc si j'ai bien oui ce qu'il faut privilégier présentement par ce temps de confinement c'est retisser plus que jamais des liens humains avec notre nos collaborateurs à oui, passer peut-être du temps en marge de, de, des actions on va dire professionnelles mais se consacrer une petite réunion où on va juste échanger sur comment on vit ce confinement d'un point de vue émotionnel familial. Avec Alors attention famille. tout de même, hein, att attention tout de même, je veux dire. Euh, ah. Je pense qu'en fait nous devons plus développer euh, de la de la, de la disponibilité. Euh, il y a un problème, je veux dire, si... si, et J'avais vu ça avec un manager en France et c'était complètement fou, c'était une dame, et euh, elle téléphonait le soir à chacun de ses collaborateurs et la forçait quasiment comme dans un confessionnal à expliquer et à dire tous les problèmes qu'elle a pu avoir dans sa journée, etc. Et j'ai toujours trouvé que c'était une folie pour plusieurs raisons. Bon, s'il y a quelque chose qui vient de se passer, bon, d'accord, la personne d'accord sous coup de l'émotion, peut-être a-t-elle envie d'en parler et c'est une bonne chose. Maintenant, si euh, c'est quelque chose qui s'est passé à 9h le matin, je veux dire, à l'ouverture d'une agence bancaire, par exemple, bah, elle a eu le temps d'évacuer le problème depuis longtemps, il n'y a pas de raison de la reconnecter. Le problème avec les mots, c'est que, ils vont, selon moi, en tout cas, ils vont cristalliser les mots, M-A-U-X. Donc, le fait de mettre des mots sur des mots, ça devient un problème. Et quand ça devient un problème, alors ça réclame une solution. Et donc ça, ça qui ça reste là et tant qu'on n'a pas apporté une solution, ça ne va pas sortir. Tandis que si on ne met pas de mots sur des mots, ils vont s'évacuer naturellement pour l'essentiel d'entre eux. Et ne restera éventuellement que les choses pour lesquelles on a besoin de discuter. Pour pouvoir discuter de choses compliquées et en confinement, il y a des gens qui vivent des choses compliquées, on pourra le revoir. Euh, il est important pour que quelqu'un parle avec son manager ou un collègue qu'il y ait une relation de confiance. Si je veux parler avec toi et que on soit collègue ou, ou commission des confrères, par exemple, hein, euh, encore faut-il que j'en ai le désir et que j'ai envie de partager quelque chose qui est peut-être très personnel. Euh, je dois avoir conscience qu'il y aura, enfin, je dois avoir confiance quant au fait qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y aura pas un impact sur ma carrière, que je recevrai peut-être bien le soutien auquel je m'attends, etc. Donc, il n'y a, a, a pas d'impact. Que... Excuse-moi, ça rejoint un petit peu ce qu'a ce que, ce qu demandé Kinzan qui dit « Comment renouer les relations humaines pendant, mais surtout aussi après le confinement ?» Parce que les relations en ce moment sont un petit peu malmenées compte tenu de, voilà, de, de, de, de tout ce, tout ce, tout ce qu'on m'a cité présentement. C'est-à-dire en fait… Euh... C'est dommage qu'elle soit malmenée dans la mesure aujourd'hui où nous vivons dans un monde où nous avons des moyens qui nous permettent de communiquer à distance et entretenir le contact avec son réseau de relations me paraît quelque chose d'important. Moi, c'est une chose que je fais régulièrement. Mes proches, mes amis, je, je les appelle une fois par semaine. Comment ça va On échange de temps en temps une ligne sur WhatsApp, même si c'est pas le meilleur moyen de communiquer, j'entends bien, mais mais ça crée la relation. Et puis, si quelqu'un ne va pas bien, ben, on peut l'appeler. Tiens, tu veux qu'on en parle Si elle dit oui, ben, ça me force à écouter et puis à euh, être en attentive si elle dit non c'est correct et, et je laisse la personne tranquille donc à nouveau euh, moi je suis assez comment dire euh, je suis assez allergique au, au mot il faut tu vois il faut que tu en dois fait, je... moi aussi je suis très allergique à en ce fait, mot d'ailleurs à chaque okay. fois que quelqu'un me dit il faut que tu dois ça fait, je stresse ça m'énerve mm -hmm. parce que je trouve qu'il faut rien du tout et je dois rien du tout bien donc bien en fait, fait l'idée c'est de manière plus, et plus bienveillante que il faut que tu dois voilà, donc l'idée, c'est plus d'ouvrir des options, d'ouvrir des possibilités, d'être de, de, généreux. Et je pense donc que le manager, ce qu'il va vraiment devoir faire, c'est apprendre à, à se rendre disponible. Surtout qu'il y a un autre problème aujourd'hui, c'est que comme les gens travaillent en confinement, euh, ça veut dire qu'ils travaillent chez eux, il y a un bon côté à ça c'est qu'en fait, on parle beaucoup de motivation 3.0, qui, qui, so, qui, qui nourrit les motivateurs intrinsèques, qui supportent d'ailleurs euh, la, la production et la productivité, contrairement à ce qu'on appelle la, la motivation 2.0, qui est la carotte ou le bâton, qui détruit la performance. Bon, là, il y a en vos études d'Anarieli, si vous voulez en savoir plus, ou le livre de Dan Pink qui, qui vulgarise tout cela. Euh, quand la personne est en confinement, elle peut travailler avec une grande autonomie. Mm -hmm. Elle travaille quand elle veut, comme elle veut. Je veux dire, euh, elle veut, préfère travailler la nuit, elle le fait, elle veut travailler le matin, elle le fait, etc. Il ne faut pas oublier que les gens en confinement ben, sont là avec les enfants pour certains, etc. Il y a un conjoint aussi qui doit travailler probablement. Et donc, on doit s'arranger pour être en alternance, pour garder les enfants, les occuper, surtout s'ils sont en bas âge. Et donc, il y a toute une organisation familiale qui se met en place et euh, se dit, ben, tiens, voilà, on va faire une réunion à midi. Mais il n'est pas dit que tout le monde sera réveillé à ce moment-là, que tout le monde sera disponible à ce moment-là, etc. Donc, on a besoin, nous, en tant que manager, d'être plus disponibles sur des plages plus larges, mais qu'on puisse venir au contact à notre égard et qu'en cas de besoin, on puisse venir nous, nous trouver lorsqu'il s'agit euh, de situations plus personnelles ou aussi parfois pour des problèmes plus opérationnels. Alors, il y a Nabith qui dit « Motivation 3.0 euh, », s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez euh, nous partager les noms de, de, des livres qui traitent de la motivation 3.0 alors, il y a un livre qui traite de la motivation 3.0, c'est celui de Dan Pink, donc Daniel Pink, Pink Daniel en rose en anglais, donc, hein? Daniel Pink. Voilà, Daniel Pink. Euh, qui, et qui s'appelle euh, en France, enfin, en, en anglais, c'est Drive. Drive. Et en, France, et, en français, et, en, et en français, je pense que le titre, c'est « La vérité sur ce qui nous motive » ou bien « La vérité sur ce qui nous motive vraiment », je ne sais plus. Exactement. Mais euh, le français est une langue très efficace, tu vois, on est passé de Drive à… bon. Euh, maintenant, il faut, pour comprendre cela, je pense qu'il y a besoin de lire son premier livre, mais qui est en anglais uniquement, qui s'appelle Whole New Mind et qui explique le pourquoi de la chose, si tu veux. En fait, la première chose, c'est comprendre que la nature du travail a changé et c'est parce que la nature du travail a changé que les systèmes de motivation doivent changer parce qu'on a pu démontrer, ça ce sont les travaux de Dan Ariely, mais il n'a pas écrit un livre spécifique, me semble-t-il, là-dessus. Dan Ariely, c'est un psychologue euh, américain qui euh, s'est spécialisé, disons, dans tous nos petits travers humains, tous nos, euh, comment je cherche le terme, euh, enfin, bon, ça me reviendra, peu importe, euh, toute notre irrationalité quelque part. Il a vraiment étudié ça, et il a étudié aussi donc le travail, et il est parvenu à démontrer que, la carotte ou le bâton, donc la récompense ou la punition, qui, qui sont les seuls modes de motivation officiels dans nos entreprises encore aujourd'hui. Depuis plus de 40 ans, ça fait plus de 40 ans que les études tournent, hein, il n'est pas le seul à les avoir faites, et il est, on les a fait dans le monde entier, et ce n'est pas juste aux états unis ou dans une culture particulière. Dans toutes les cultures dans, dans le monde, la carotte ou le bâton détruit la performance. La carotte bon. la stratégie de la carotte ou le bâton détruit la performance. C'est ça, donc la, la récompense ou la punition Pardon? Comment ça? Comment ça, ça détruit la performance? Mais simplement parce que, compte tenu du travail de l'humain qui est réservé aujourd'hui, donc tout le travail qui répond à des règles immuables, mm -hmm. d'accord, a été repris en charge, ben, soit par les pays à bas coût, donc euh, l'Asie la, du Sud-Est ou des choses comme ça, ou alors l'ordinateur. Mm -hmm. L'ordinateur est génial pour euh, dérouler des processus de façon immuable. D'accord. Qu'est-ce qui reste à l'être humain Ben il reste que le travail où les règles ne sont pas claires, les solutions ne sont pas évidentes, et là on a besoin d'être créatif. Ça, ça, ça focalise l'esprit. D'accord. Donc focaliser l'esprit, c'est certainement pas ce qu'on a besoin pour être créatif. Quand on est on doit avoir un esprit qui souffre. Ben, la solution peut être là, là, ce que Michel, quand nous avons connu ensemble, appelait le champ d'infini possibilité. On doit pouvoir aller explorer ça. ça permet pas. Au contraire, elle, en fait, si tu veux, elle crée l'effet inverse. Et donc, au plus la récompense est importante, au plus, démontre-t-il, la performance est détruite. D'accord. Donc, la seule Et à la façon. Qu'est-ce qu qu'on devrait privilégier C'est ce qu'on appelle les motivateurs intrinsèques. Donc, c'est tout ce qui sont les motivateurs qui viennent de la personne elle-même. Et Dan Pink en mettait trois en évidence, qui est l'autonomie, la maîtrise et la pertinence. Alors, on en reparlera, ou alors on peut en parler maintenant, hein, c'est pas grave, comme ça on le fait dans le fil de la conversation. Donc l'autonomie, ben, ça on vient de le comprendre, hein. j'ai beaucoup d'autonomie dans le cadre de mon travail, je peux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, comme j'ai envie, envie, tant que évidemment je délivre ce que j'ai besoin de faire. Il y a des environnements de travail qui existent au monde qu'on appelle des RAW. alors avec mon mauvais anglais, c'est euh, c'est Result Only Work Environment, donc, des environnements de travail uniquement centrés sur le résultat. Donc, où tu fais ton travail, quand tu le fais, comment tu le fais, c'est pas mon problème, tant que tu remets ton travail en quantité, en qualité et en délai. Tu veux le faire à la plage avec des tongs sous un parasol, ça me regarde pas. D'accord Alors, évidemment, ça, ça, ça, ça implique une, une autre question qui est une question sociale à ce moment-là, qui est la question des tâcherons. Je veux dire, les grands combats syndicaux du siècle dernier, ça a été justement de se battre pour que nous ne soyons plus des tâcherons, c'est-à-dire que nous ne soyons plus payés à la tâche. Okay. Euh, nous avons un salaire, nous vendons du temps de travail, c'est pour ça que toutes les lois, dans toutes les législations que je connais, moi, dans le monde, euh, la loi du travail, c'est une vente du temps de travail, charge au patron de te donner du travail pour ce temps-là. Maintenant, s'il n'y en a pas, tu es payé quand même. d'accord Donc, en revenant à un système de tâcheron, ou en revenant aujourd'hui avec l'auto-entrepreneuriat, etc., on revient complètement à, tra à un travail de d'accord et on, on recommence à être payé à la tâche. Mais ça permet l'autonomie. D'accord Donc l'autonomie, c'est ce, ce que ça permet de faire. Alors la maîtrise, c'est le fait de continuer à développer mes compétences ou de faire les choses parce que ça développe mes compétences et, et que bah, j'aime ça. Avant qu'on aille sur la maîtrise, j'aimerais juste revenir sur l'autonomie. La, la, l'autonomie, je pense que pour qu'il y ait un facteur clé de succès de mise en place... Il faudrait, un, que le, donc le, le, le collaborateur puisse être responsable et, et gérer son temps de la manière, un petit peu travailler comme il le souhaite pour pouvoir livrer. Mais à quel moment, avant qu'on bascule sur la deuxième, euh, la, le deuxième point, à quel moment euh, cette... cette euh, Autonomie, si elle dérape, comment on peut la réguler C'est-à-dire, on, on, on donne l'autonomie à notre collaborateur parce qu'on travaille à distance et qu'on est obligé de, de par le confinement. Mais à quel moment, si euh, en termes de performance, euh, ça n'est pas, pas en tous les cas efficace, comment le manager peut, tout en maintenant l'autonomie, rétablir un petit peu le, le, les choses je pense qu'on va, on doit changer, on doit sortir de nos schémas de pensée habituels, je veux dire. Mm -hmm. De fait, on peut penser en termes de performance et il faut, il faut rentrer euh, les choses tout de suite. C'est vrai, je veux dire, une entreprise a besoin de performance. Je ne vais pas être là, le nier. En même temps, euh, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être liés à ça. Mais bon, admettons que ce soit lié à la compétence ou à la capacité d'organisation, la capacité à gérer ah. son autonomie. J'entends mm -hmm. bien. En fait, euh, il faut aller vers d'autres travaux qui sont les travaux de Karachek euh, alors je ne sais plus de quel pays il est ce brave monsieur mais qui a fait des travaux sur le stress et qui a placé les choses selon trois axes donc il, il, il prend trois axes de mesure, d'accord une mesure c'est l'intensité de la demande donc je te, je te charge de plus en plus en travail ou de moins en moins de travail le deuxième c'est le soutien du manager je te donne beaucoup de soutien ou très peu de soutien et le troisième euh, c'est l'autonomie, je t'accorde ou je t'accorde pas beaucoup d'autonomie enfin, tu as, tu disposes ou tu disposes pas beaucoup d'autonomie Qu'est-ce qu'il dit On remarque qu'à partir du moment où le soutien du manager est faible, mmh. où la demande est intense et l'autonomie du, du collaborateur est faible, à ce moment-là, le collaborateur est placé dans une zone de danger, et je dis bien danger, il peut y avoir suicide sur les lieux du travail, mmh. d'accord en termes de stress. Donc c'est la zone rouge. A mmh. l'inverse, à partir du moment où le, le collaborateur jouit d'une grande autonomie, à partir du moment où le collaborateur jouit également d'un grand soutien de son manager, peu importe l'intensité du travail, il est dans une zone de sécurité. D'accord. Donc, c'est ça qui est important. Donc, en fait, plutôt que de, de, de penser en termes de contrôle, alors contrôle, si c'est mesuré, oui, ça veut dire maîtriser, ça, c'est correct. C est, c est, c est, moi, j'aime bien le mot contrôle dans, sa, dans, dans son acceptation anglaise. Hein to control, c'est maîtriser. Euh, mais par contre, la, le contrôle à la française euh, qui, qui sous-entend les sanctions, etc., c'est n'est pas ce dont on a besoin. En fait, ce qu'a besoin un collaborateur, c'est notre soutien. Ok, tu, tu, tu ne parviens pas à gérer ton autonomie, de quoi aurais-tu besoin pour gérer ton autonomie Qu'as-tu besoin d'apprendre Que peut-on faire pour toi pour t'aider à l'apprendre euh, Tu as du mal à t'organiser Très bien. De quoi aurais-tu besoin pour pouvoir mieux t'organiser euh, Etc. Tu as besoin de faire des montées en compétences, même techniques Ok, sur quel point tu as besoin et qui sont des choses que nous devrions déjà faire en principe dans nos milieux de travail traditionnels, je veux dire, quand on est dans nos plateaux, enfin sur nos plateaux, dans nos entreprises. Donc aujourd'hui, je pense que les managers doivent beaucoup plus réfléchir en termes de soutien, mais encore faudrait-il qu'eux soient à la hauteur de ce soutien, de la capacité à le donner. Alors, évidemment, on revient à notre définition de tout à l'heure, euh, qui était la différence entre l'expert et le manager. Or, si on veut que le manager commence à donner du soutien, ça voudrait dire qu'il a des capacités d'expertise. Mm -hmm. Or, moi, je n'attends que trois choses à un manager en termes d'expertise. Enfin, à minima, hein, il peut en avoir plus, bien sûr. Mais à minima, j'attends trois choses à un manager en termes d'expertise. Un, qu'il sache qu'il est en droit de demander. Mm -hmm. Deux, qu'il soit capable de le demander. Mm -hmm. Et trois, qu'il soit capable de vérifier qu'il l'a bien reçu. Je comprends la question et, et merci de l'avoir posée. Simplement, ce qu'elle m'inspire, c'est toujours la même chose et, et ça m'étonne toujours. Et je vais, je vais répondre sous forme de question. Avons-nous oublié d'être humain Ok, est, il est au chômage, c'est un collaborateur, il est au chômage. Bon, ok. Non, ce n'est pas un collaborateur, c'est d'abord un humain. Cet humain vit peut-être des choses terribles. Est-ce que... Alors la question que je vais me poser, est-ce que moi j'ai envie d'entretenir une relation avec cet humain Peut-être que oui, peut-être que non, chacun a le droit de, de poser la question. Maintenant, si c'est « tiens, je vais appeler cette personne parce que lorsqu'on va reprendre le travail, comme ça je serai bien vu nous aurons de bonnes relations », ce n'est plus être humain, c'est être calculateur. Mmh. Donc, je pense que ce que cette expérience a mis en exergue et va nous forcer à apprendre, c'est à redevenir humain si nous avons perdu une partie de notre humanité euh, contre de l'argent ou, ou contre du bien-être. Oui, je comprends. J'ai Dana euh, qui dit, comment peut-on faire face à un manager qui ne fait pas confiance à son collaborateur Et Donc, forcément, euh, je pense que ça doit tendre un petit peu les rapports. À nouveau, je pense que... Vous savez, je dis toujours deux choses. Je pose toujours la question en formation. Qui pense qu'il ne peut pas changer son manager Je n'ai pas dit changer deux managers, ça c'est facile. Je ne veux plus travailler avec enfin, ça, je veux travailler avec quelqu'un d'autre. Mais changer son manager, le faire évoluer, le faire devenir un plus grand professionnel. Et généralement, il n'y a aucune main qui se lève, à part la mienne. Euh, on, on peut changer son manager. Parce que d'abord, il est manager parce que, ben, ses collaborateurs sont d'accord qu'il le soit, parce que si ses collaborateurs ne sont pas d'accord qu'il soit manager, ben, il va sauter. Il reço on reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. Ensuite. J'aime bien cette euh, phrase. On reçoit nos galons d'en haut, mais notre légitimité d'en bas. C'est super. Je vais la retenir, mm -hmm. celle-là. Je vais la noter. Je l'aime bien. Ok. Et, euh, j'ai perdu un peu le fil avec tout ça. <rire> Désolé. <rire> non, je t'en prie. Euh, on parlait du manager. Oui, en fait. et, et, et mon comment... manager, quand il se com... quand le comportement de mon manager ouais. est nécessairement influencé par mon propre comportement. Mm -hmm. En fait, si je veux écouter, mettons, Lux Radio, et si je me mets sur la, la longueur d'onde d'Atlantique Radio, je n'entendrai jamais Lux Radio. Mm -hmm. Donc je dois me mettre sur la longueur d'onde de Lux Radio. C'est-à-dire qu'en fait, nous devons être synchronisés tous les deux à un certain niveau pour pouvoir communiquer ensemble. Ça veut dire quoi Que ses comportements nourrissent les, mes réponses comportementales, mais mes comportements à moi nourrissent aussi ses comportements à lui. À partir du moment où moi, collaborateur, je prends conscience de ça, je dis, dans une relation, c'est pas nécessairement le plus gradé qui a le génie de la relation. C'est peut-être moi le collaborateur qui est la génie de la, la, la collaboration. Et j'ai toujours un principe dans la vie qui dit, dans la vie, c'est le plus fort qui doit prendre soin du plus faible. Et si c'est moi le plus fort en communication, à moi de gérer cette communication au bénéfice des deux, j'ai bien dit au bénéfice des deux, d'accord Mais à moi de la prendre en main si j'ai des compétences là-dedans. Et donc, je peux changer mes comportements et mes attitudes pour tout doucement amener mon manager à autre chose. Parce que, bon... Il, il va lui chercher à rester dans sa zone de confort, il va peut-être gueuler une fois, deux fois, trois fois, ou je ne sais pas, ou autre chose. Mais à un moment donné, il va être obligé de changer. Alors évidemment, le changement, ça se fait à deux conditions. Et, et en ça, je m'inscris en faux, je veux dire, par rapport à ce qui s'écrit d'habitude concernant le changement. Le changement, ça se fait, un, dans le silence. On n'explique pas ce qu'on fait, on n'en parle pas. Parce qu'à partir du moment où on met en avant le mot « changement », les gens ancrent leur position et ça devient un bras de fer. Et la deuxième chose, ça se fait lentement, tout doucement, Psouya, pshouya, de manière homéopathique, de façon à ce que la personne puisse, je veux dire absorber ces doses de changement progressivement. Et donc, je peux, enfin, tout doucement, imperceptiblement, faire évoluer mes comportements et mes attitudes, si bien que lui, pour rester en connexion avec moi et continuer à fonctionner avec moi, va se sentir obligé, lui aussi, d'avancer, mais de manière très inconsciente. Et comme ça se fait de manière infinitésimale, Finalement, le prix à payer pour chaque changement ne représente rien. OK, la nouvelle dubie aujourd'hui, c'est pas grave, je poursuis. Et, et, et au bout du compte, on peut en faire un bon professionnel. Parce que ces comportements, ces faiblesses qui sont parfois masquées par des comportements, ben, ils sont aussi nourris par mes comportements à moi aussi. Ce qui n'est pas acceptable peut être, dé, peut être dénoncé comme non acceptable. Mmh. On peut aussi faire preuve de l'intelligence émotionnelle. Monsieur, je comprends, nous sommes en confinement et j'observe, me semble-t-il, que, euh, que, que vous êtes nerveux aujourd'hui ou bien que, et que, je, que, que vous êtes en colère et en même temps, il ben, y a ceci, il y a ça, il y a ça. N'oublions pas aussi, parce que ça rappelle un point et je crois qu'il est important. Euh, si quelqu'un se présente à vous avec une émotion, oui. cette émotion fait partie de la communication. Mm -hmm. Elle veut dire quelque chose. Mm -hmm. Si on ne la reconnaît pas, elle continue à hurler pour se faire entendre. Donc si quelqu'un est en colère et que je ne lui dis pas à un moment donné « waouh, tu as l'air en colère aujourd'hui », cette colère ne va pas s'éteindre parce qu'elle veut être entendue, elle veut être reconnue. Le fait de, la re de reconnaître ou de reconnaître l'émotion va nous permettre de pouvoir alors euh, aller sur le fond, sur le sujet ben, sur lequel on a besoin de s'entendre, etc., à Nous, aussi de construire des choses gagnant-gagnant. Hein. Qu'est-ce qui est important pour vous, monsieur, monsieur mon patron Ou, tiens, je vois que vous agissez de telle façon, que recherchez-vous exactement derrière ça Ah, vous souhaitez ça bah Oui, c'est parfaitement légitime. Comment pourrait-on faire autrement pour avoir ça qui ne passe pas par ce comportement Et ça, ce sont des dialogues qu'on peut avoir. Il est mon chef, ça veut dire que j'ai abandonné certains de mes droits entre ses mains, contre un salaire, etc., qui sont le droit qu'il a le droit de me donner un travail, dans le cadre de mes spécialités, de ce qu'il est capable de faire, et dans le cadre des huit heures que je lui consacre par jour. Il a le droit d'organiser ce travail, etc., etc., etc. Moi, en contrepartie, je reçois bien sûr un salaire, on va oublier ça 30 secondes. Je reçois des conditions de travail, je reçois une ambiance de travail dont il est responsable. Mais j'ai aussi toute une série d'autres obligations euh, auxquelles il est soumis et qui n'ont jamais été écrites. J'ai droit à une justice juste. J'ai le droit qu'il prenne soin de mon avenir et qu'il qu fasse en sorte que je puisse avoir un avenir si je rentre dans les critères pour pouvoir avoir un avenir. J'ai le droit d'avoir un avancement si je rentre dans les critères pour pouvoir l'avoir, etc. Donc vous voyez, il y a toute une série d'autres droits que moi j'ai vis-à-vis de lui qui sont créés par mes devoirs et euh, auxquels, je veux dire, on peut prêter attention aussi. Et qui font partie des choses qu'il doit pouvoir me donner. Donc quand il m'apporte son soutien, il fait son travail et je suis en droit de le demander. Alors, le, le temps va à une vitesse incroyable. J'aimerais juste partager le, le, le, le, un commentaire de sa part qui dit un collaborateur est avant tout un capital humain qui est plus important que le capital financier. L'employeur qui est conscient de cela, son entreprise sera toujours gagnante et c'est très vrai. Alors, et sans transition aucune, on va... Non, tu n'es pas très d'accord bah déjà je veux dire j'aime pas le terme capital humain maintenant je comprends un peu la pensée de madame hein. euh, mais en même temps je pense qu'on doit apprendre nous mêmes à se respecter nous sommes d'abord des humains nous passons du temps dans une entreprise pour travailler si on est dans un salariat bon moi j'ai toujours choisi de j'ai jamais choisi de l'être euh, si ce n'est durant mes études universitaires pour d'autres raisons mais je sentais bien que j'étais pas fait pour travailler pour un patron donc tout j'étais indépendant ou patron moi même mais euh, D'abord, on doit apprendre à se respecter nous-mêmes, et le jour où nous nous respecterons, alors ça ira peut-être différemment dans nos, dans nos lieux de travail, je pense. C'est sûr. Ça, c'est la réponse courte. Hein. On pourrait développer ça un autre jour, mais c'est la réponse courte. Et on, on va embrayer sur notre troisième partie, parce qu'on a passé du temps sur les deux premières, qui est euh, aujourd'hui, euh, on assiste peut-être à, à une crise sans précédent, qu'on n'a qu pas eu depuis un certain nombre d'années, et, euh, et pour certaines entreprises, malheureusement, l'aventure s'arrête et ça se solde par une faillite ou peut-être par un immongeage massif. Donc, quels sont peut-être les conseils ou les stratégies à mettre en place euh, pour ces personnes-là qui vivent cette situation présentement? Alors, je ne vais pas aller sur les aspects purement techniques, euh, juridiques, etc., ou, ou bancaires, parce que ce n'est pas, pas trop le sujet, donc je vais rester vraiment centré sur la personne elle-même et quelque part ce deuil qu'elle a à faire de, de sa situation. Euh, et puis, toutes les émotions qui sont là et, et qui font probablement rage en elle parce que qu'elle assiste impuissante à l'abattage, peut-être, hein, de, de ce qu'elle a pu construire durant toute une vie il euh, y, y a des situations très, très variées. Je veux dire, on peut avoir des gens qui sont en fin de carrière et donc euh, reconstruire leur paraît, euh, je veux dire, peu probable. Bon, les gens qui sont plus en début de carrière euh, auront probablement plus de possibilités, en tout cas dans leur esprit, de pouvoir rebondir. Euh, je pense que la première chose à faire, c'est de se déculpabiliser de beaucoup de choses. Parce que beaucoup de personnes sont là, en train de se faire des reproches. « Ah, si je n'avais pas fait ceci. »« Ah, si j'avais prévu ça. » Ah, si je n'avais pas emprunté, je n'en serais pas là aujourd'hui. Alors, c'est vrai que je suis, je suis contre l'emprunt d'une façon générale, je veux dire. Mais en même temps, bon, ce n'est plus le moment de… de, de, de re... Enfin, on peut regretter, je veux dire, mais ça ne sert à rien, ça ne va pas permettre d'avancer. Donc, la première chose, c'est se déculpabiliser, surtout. Ensuite, la deuxième, c'est tirer les leçons. Qu'est-ce que, qu que, qu que j'ai appris Qu'est-ce que j'ai bien fait aussi Regardons c'est tout ce qu'on a bien fait. C'est juste une aventure, une aventure qui s'arrête. Je veux dire, tout ce qui a un début à une fin, dit-on, dans Matrice, euh, je pense que la, la phrase est très juste. L'entreprise en, a démarré un jour et s'est arrêtée. Ben, ok, ça fait partie de la vie. J'avais une belle assiette, elle est tombée, elle s'est cassée. Ben, ça fait partie de la vie. C'est dommage, je l'aimais bien, mais elle est cassée. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Donc, on passe à autre chose. Euh, je pense qu'il est important à ce moment-là de faire le point sur ses envies, mais j'ai envie quasiment de refaire le lien avec le point 2 qu'on n'a pas nécessairement beaucoup développé, mais qui, mais, mais, mais, mais qui est important. En fait, c'est de faire son introspection et. et euh, et de se dire déjà, bon, c'est quoi ma relation au travail euh, pour, pour ceux qui travaillent chez un employeur, c'est quoi ma relation à mon employeur euh, En quoi ça fait sens pour moi euh, En quoi c'est important pour moi de faire ça Etc. On a besoin pour euh, celui qui tombe à en feuille fait de faire la même chose. <coughs> en quoi c'est important pour moi cette activité ou toute activité c'est quoi mon projet de vie Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser Le jour où je partirai d'ici, qu'est-ce que je vais laisser derrière moi Et pour ça, j'ai un exercice que je fais faire souvent à mes clients, mais qui, qui a un côté excessivement horrible, je préviens tout de suite, mais je vous le propose quand même, qui est le suivant. Imaginez et mettez-vous dans la peau d'une personne qui sait avec certitude qu'il lui reste cinq minutes à vivre. Un ah ange lui a dit, il a fait un songe, il lui reste cinq minutes, euh, probablement le temps d'une dernière prière, mais mettez-vous dans sa psychologie. Moi j'imagine en tout cas qu'une personne passée dans, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait Elle jette un regard en arrière sur sa vie, et là ben, tous les filtres qui sont les notes tombent, parce qu'à cinq minutes de la mort... Euh, la puissance, la notoriété, la richesse, le rang social, enfin toutes ces, ces illusions que nous avons parfois devant les yeux, n'ont plus cours. ne reste qu'une seule chose mes œuvres, mon bilan, est-ce que j'en suis content ou pas Et là, je me dis peut-être. Je pense que 5 minutes, c'est aussi l'amour. Est-ce que j'ai suffisamment aimé Est-ce que j'ai été aimé Oui, bien sûr. bien sûr. C'est j'ai eu bonheur autour de moi Est-ce que j'ai eu des choses aussi euh, toutes avec du monde, etc. Je pense que c'est. On oublie toutes les, on va dire, les choses, c'est vrai, matérielles, etc. Même les conflits, même les gens qui nous ont fait du mal, même les grosses déceptions, les échecs qu'on a eus, on a envie de synthétiser spontanément, parce que quand tu me l'as dit, je me suis mise dans la peau de quelqu'un de 5 minutes, je, me suis dit, Ouh là là, je vais prendre le temps pour rappeler les personnes que j'aime et leur dire que j'aime. Ah oh là là, j'ai envie de me dire, je suis heureuse d'avoir vécu cette vie parce que j'ai quand même eu des moments de bonheur, bon, je pense pardon, exactement, tu as tout à fait raison et c'est exactement ça et donc justement ça va remettre en, en, en lumière ce qui est important pour nous d'accord et là j'ai peut-être une bonne nouvelle pour vous c'est que probablement il vous reste un peu plus que cinq minutes à vivre mais moi j'ai 56 ans aujourd'hui et je peux vous dire une chose, faites attention la vie avance très vite très très vite donc euh, un jour ce sera juste trop tard je pense que et ça, ça va faire le lien avec le point suivant dans, dans, dans ce que peut faire quelqu'un justement quand, quand, qui est en faillite. Donc, c'est déjà faire le point par rapport à lui, par rapport à son projet, par rapport à ce qui fait sens pour lui. D'ailleurs, il y a un coaching que je développe beaucoup quand je suis amené à faire de façon très rare du coaching de vie. Parce que de temps en temps, des gens qui m'ont connu euh, en formation, etc., en et disant Monsieur Beaujean, j'ai une difficulté, est-ce qu'on ne pourrait pas ?» Bon, à ce moment-là, je, je les accueille ici euh, à Rabat. Euh, mais bon, j'ai un, deux, trois. deux secondes, s'il te plaît. Il y a énormément de personnes qui m'ont demandé. Ils ont adoré ton intervention et ils veulent savoir où est-ce qu'ils peuvent entrer en contact avec toi. Est-ce que tu as une page Facebook Est-ce que tu as un compte YouTube Où est-ce qu'ils peuvent prendre attache avec toi ou suivre un petit peu tes, tes, tes vidéos ou tes interventions Alors, euh, j'ai de fait euh, un compte YouTube sur lequel il y a quelques vidéos qui sont un petit peu anciennes, mais on peut toujours les regarder. Ça avait été capté un jour, j'avais fait une conférence dans une école. Euh, il y a le projet peut-être de, de commencer à en mettre un peu plus mais euh, ce projet n'est pas encore concrètement, abouti. concrètement où est-ce qu'ils peuvent aller rentrer en de contact avec toi ben à... écoute j'ai quitté j'ai quitté, quitté Facebook parce qu'on m'a poussé dehors <rire> euh, je, je, je dérangeais et euh, ça allait à un point où c'était les menaces donc euh, j'ai juste laissé j'ai vidé mon compte et j'ai laissé euh, un testament sur, euh, sur, sur Facebook donc je n'y suis plus je suis sur LinkedIn, oui, mais j'y vais, vais peut-être une fois tous les mois, voir un peu ce qui se passe là. Euh, le plus simple pour moi, c'est le contact direct. Le, ça peut être le WhatsApp, ça peut être un email, ça peut être des choses comme ça. Alors, donne-nous ton adresse email, s'il te plaît, Philippe. Comme ça, les gens qui veulent rentrer en contact avec toi, au moins, ils vont pouvoir euh, euh, t'envoyer un email, etc. D'accord. Donc, euh, vous avez de quoi écrire ben, Je pense qu'ils vont, ils vont se précipiter pour... Euh, voilà, euh, oui, tu peux le taper pour tout le monde. Donc, c'est BeaujeanPH. BeaujeanPH. B-E-A-U. Donc, J-E-A-N. PH. Tout attaché. arroba gmail.com. C'est ce qui est a plus simple. Gmail.com. Donc, la team, si vous avez entendu son email, notez-le nous pour les gens qui puissent. La chaîne YouTube est à mon nom. Donc, si vous tapez mon nom, vous devriez le trouver. Excellent, super. Philippe Beaujean. Sinon, vous pouvez toujours trouver peut-être des choses aussi sur PHB conseiller, mais voilà, il n'y a pas. Donc en fait, ce sont des choses que va faire. Je suis occupé à écrire plutôt, donc euh, je suis occupé à, à, à écrire trois livres. Il y en a un qui est terminé, un qui est presque terminé, le troisième qui reste à écrire sur wow. ce que je considère être les trois volets de mon de ma carrière professionnelle, qui sont euh, le conseil, donc ce dont on parle aujourd'hui. Le livre est écrit. Euh, le deuxième, c'est la formation. Il est en cours de relecture et je suis occupé à peaufiner. Et le troisième, ce sera le coaching où euh, finalement, quand je, quand je forme des coachs, par exemple, je me rends compte que ce n'est pas, pas du tout ce que je recherche ou ce que j'attends. Donc, j'interviens de temps en temps dans des écoles de coaching qui veulent que, que je forme. Le produit que je vois ne me satisfait pas. Donc, on est occupé à monter des cours de coaching probablement ici sur Rabat. Euh, ça devait démarrer en principe en avril. Donc, ça, ça va prendre du retard probablement. Donc, euh, on aura des formations de coaching. On aura également des formations de formateurs. Donc pour former des formateurs et par rapport à la formation aussi, j'ai développé à travers ma carrière. Donc je suis consultant formateur éco. Je depuis, euh, depuis euh, ma dernière année d'univ puisque j ai, j ai, je travaillais déjà alors que j'étais encore à l'université. Euh... Côté coaching, je, voilà, je, je nourris d'autres réflexions aujourd'hui et je pense qu'on doit aborder les choses différemment. Donc voilà, il y aura, il y aura ça probablement aussi. Et, et ça, c'est une façon pour moi d'être en contact avec les gens et de partager également. Sinon, ben, on peut essayer d'imaginer ce que j'ai fait à un moment donné, mais ça, il faut juste quelques quelques volontaires pour s'occuper de ça. J'ai fait, au, au, au début, quand j'étais à Rabat, je faisais ce que j'appelais à l'époque ben, des coachings autour du pot. Alors, l'idée n'était pas de moi. Hein. Mais on se rassemblait dans une salle de café, quelque part, et puis euh, on s'entendait avec euh, le, le, le cafetier ou le restaurateur pour un prix symbolique que donnaient donc, les moi, gens. Oui, ben, voilà ça... pas mal de, oui, voilà. Coaching de café. C'est très agréable. Donc, voilà, donc ça, ce sont des choses qu'on pourrait... Spécifiques et on, voilà, il y a des échanges... Euh, questions-réponses, etc. En tout Absolument. cas, un... oh, si, si, des gens, si des gens veulent le faire, ah. ça peut faire. Je termine juste sur, euh, sur le fait de rebondir après une faillite Très oui, court. Deux, deux, deux, deux, deux, deux points. Donc, on avait dit se déculpabiliser, tirer les enseignements, euh, faire le point sur sa vie et ses envies. Donc, euh, l'exercice, il reste 5 minutes à vivre. Ensuite, je pense que la chose la plus importante, si vous voulez rebondir euh, et, et accéder à des solutions, sortez l'argent de l'équation. Hum mm -hmm. Alors, on pourrait élaborer là-dessus, mais on va rester là. Et puis, enfin, lancez-vous avec optimisme et réalisme. Donc Il s'agit de passer à l'action. Si vous ne passez pas à l'action, ça ne sert à rien. Alors, optimisme, c'est avec l'idée de se dire, ça peut réussir, et réalisme en disant, oui, et en même temps, ça prend le temps que ça doit prendre. Hein, je ne l'ai pas du jour au lendemain, d'accord Donc, ça prendra aussi un temps de processus normal, et c'est ce côté réaliste à avoir. Super, merci beaucoup. Alors moi j'ai envie de dire vraiment, les gens qui ont écouté et suivi le live depuis le début, s'il y a vraiment, on a dit énormément de choses intéressantes, on va le rediffuser, prenez le temps de le réécouter parce que ça c'est la grande force de Philippe, il a un débit incroyable et il, il, il, il partage comme ça énormément de choses à forte valeur ajoutée que vous n'êtes peut-être pas... Euh, moi, j'aime bien revenir en tout cas sur ces, ces, sur ces dires, donc je vous invite vraiment à revoir le live. Et puis surtout, je pense qu'il vous a donné un exercice exceptionnel. J'aimerais beaucoup que vous le fassiez. Personnellement, l'ai vécu au Canada cet exercice et j'aimerais partager avec vous les tous les bienfaits que ça m'a fait. Je suis allée voir un maître tibétain qui lui était dans l'énergie, et il avait la capacité de voir les déséquilibres que vous avez dans votre corps. Donc j'aimais pour le voir au Canada. alors je prends l'avion, j'étais au père, on ne sait pas, pour aller le voir. J'arrive à mon rendez-vous, et il avait la, vraiment ce don euh, divin, où il arrivait à lire euh, un petit peu tous les déséquilibres qu a, qui, que vous avez dans le corps, et même à détecter avec des espèces de petits euh, équerres comme ça en... en en cuivre je crois, à détecter les organes vitaux qui sont fatigués, malades, voire même en début de, de tumeur ou de, de, de cancer qui a son Donc j'ai fait le voir et il me fait mon, mon, mon rééquilibrage énergétique, en tout cas mon diagnostic avant de me soigner. Et ensuite, il, il prend un bout de papier, et il note, il grébouille quelque chose, et il le note et il me dit « écoutez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai un don euh, que j'ai hérité de ma grand-mère ». Et j'arrive à, à ressentir à peu près la date de la mort de quelqu'un. Ici, j'ai la date de votre mort. Donc, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que, un, vous voulez récupérer ce papier Si oui, pourquoi Deux, est-ce que vous voulez lire cette date Sinon, pourquoi Déjà, moi, déjà, c'est une autorité... Euh, International au Canada. Hein. Il est connu, il intervient aux États-Unis, au Canada, etc. Donc pour moi, déjà, je me suis dit, hein, c'est pas un charlatan. Je me suis venue chez une sommité internationale. Donc ce qu'il dit, ça doit être certainement vrai. Donc il doit avoir un don. Il a dû deviner maman. Et j'ai été bousculée intérieurement. C'est comme si j'avais reçu un électrochoc. Je vais mourir. Ça, je le sais. C'est pas une nouveauté. Mais il sait quand est-ce que je vais mourir. Et j'ai eu un conflit dans ma tête. Est-ce que je veux le savoir Est-ce que je veux pas le savoir Est-ce que je veux le savoir Est-ce que je veux pas le savoir et je lui je veux le savoir. Donc, je veux, je veux lire le, le petit bout de papier. Il me fait, ah bon, et pourquoi ça J'ai dit, parce que je pense que si je le sais, ça va précipiter les choses. Et peut-être que là où j'allais prendre énormément de temps pour bouger, pour me euh, passer à l'action, pour changer peut-être des choses qui me déplaisent dans ma vie, je n'ai pas fait, pour réaliser des choses que j'ai toujours été réaliser, je ne sais pas, j'en ai fait. Peut-être que ça va me faire bouger et je vais. Il me fait d'accord. Et il me dit « Ok, alors très bien, mais avant de vous le donner, dites-moi au moins cinq choses qui aujourd'hui, compte tenu de votre dette de mort, vous voudriez changer. » La première des choses, j'ai pensé à toutes les personnes envers qui j'avais soit une amertume, soit une rancœur soit de la haine, parce que soit je leur ai fait quelque chose, ou là ils m'ont fait quelque chose, mais en les cas la relation s'est détériorée. Je dis « Ah, la première des choses, je pense que je vais appeler à toutes les personnes à qui je dois demander pardon. Je ne veux plus avoir ce genre de blocage dans ma vie. Si je dois partir, j'aimerais pouvoir avoir… Euh, euh, la conscience tranquille. Donc, je pense que je vais appeler des gens pour leur dire pardon. On me dit très bien, ça c'est la première des choses. Quelle est la seconde? La seconde, j'ai dit, oh, je pense que je vais dire à toutes les personnes que j'aime combien je les aime parce que des fois, je pense qu'elles me savent. Dans ma tête, je me dis « oh là, pourquoi je vais lui dire, il sait que je l'aime, il sait que je l'aime, moi ça suffit. » Eh bien non, je vais leur dire, je vais leur exprimer euh, euh, en étant présent, en les regardant droit dans les yeux, en, en exprimant toute l'émotion et tout l'amour dont je suis capable. Il fait très bien. Et c'est la troisième alors. J'ai dit « Ah, la troisième, je pense que je vais, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais compte tenu de ce qui me reste, je vais au moins déterminer cinq choses que je vais faire. Sauter en parachute parce que j'ai toujours rêvé de le faire. » Faire des et j'ai cité des choses que, que je pouvais réaliser en cinq minutes mais j'avais aussi cité des choses comme Alim Alamara par exemple qui allait me prendre peut-être une semaine ou 15 jours et je les ai citées mais d'une manière clairvoyante et rapide c'était incroyable et j'avais cité comme ça cinq choses essentielles qui pour moi devenaient très importantes et c'est vrai que je n'ai pas eu euh, à me pencher ni sur mes regrets ni sur mes faillites ni sur mes échecs ni sur euh, peut-être le manque financier ni sur peut-être euh, l'argent que j'aurais voulu avoir que je n'ai pas ou la maison que j'aurais voulu acheter que je n'ai pas acheté ça a été vraiment euh, la dernière chose que je lui avais dite c'est je vais me faire l'engagement de passer toutes les journées dans un bonheur extrême total pourquoi je vous partage mon histoire c'est pour vous dire moi cet exercice je l'ai vécu comme ça et ça a été exceptionnel pour moi euh, un très douloureux parce que ça m'a fait l'effet d'un électrochoc, très salvateur et bénéfique parce qu'ensuite ça m'a boosté pour dire « Ok, maintenant c'est une réalité, je peux demain partir, qu'est-ce que je vais faire ?» Et je me suis accrochée à ça et ça a été pour moi ce jour-là un « breakthrough ». Donc ce que je vais vous inviter à faire… Please, à la fin de ce, de, ce, de ce live, ça tombe bien, on est from done. on a du temps avant le tour et c'est un temps magnifique pour l'introspection. Et aussi bien faire les exercices euh, par rapport à votre faillite que euh, Philippe vous a proposé, qu'est-ce que j'ai fait de bien, quels sont mes apprentissages, qu'est-ce que je devrais faire différemment. Oui, en, en même temps ça peut, <rire> en même temps. Rapport... En même et temps, ça peut aussi partie... servir à ceux qui se veulent se, ré se ré réorienter, je veux dire. Hein. Ils sont... Certains sont peut-être dans une voie et puis ils se et disent « ce n'est pas ma voie se ». Se réorienter. Et la deuxième partie aussi, c'est dire si je n'avais que, allez, on va dire un mois à vivre, on est encore pour un mois de confinement, qu'est-ce que je ferais différemment Quelles sont les actions nouvelles que je vais euh, peut-être euh, adopter Quelles sont les habitudes ou là, les schémas euh, qui sont pour moi limitants, que je vais abandonner et mettre de côté. Faites-le, ne me croyez pas, c'est hyper méga puissant. Faites-le, pas dans vos têtes, faites-le en écrivant, c'est encore mille fois mieux. Et please, je serai hyper heureuse, Philippe et moi, de lire vos commentaires et on va y répondre. En tout cas, moi, je m'engage pour y répondre. Je ne sais pas pour toi, Philippe, mais... Je sais pas. pas, pas en fait, à... Moi, ce sont des questions techniques, donc si j'ai accès avec grand plaisir... C'est juste ça. Mais dans la mesure du possible, oui, et tu dis une chose importante que je m'étais notée d'ailleurs, euh, parce que tu te projettes la 30 secondes dans le post-confinement, euh, je pense que nous allons devoir euh, réfléchir à la société que nous voulons avoir et dans laquelle nous souhaitons vivre. Et on va ça. devoir se créer une nouvelle quand je dis société, citoyenneté, euh, euh, ou euh, civilisation, appelez ça comme vous voulez, mais euh, que voulons-nous Or, quand on a un choc comme celui qu'on vient de vivre, et c'est d'ailleurs ce qui se passe généralement, euh, la première chose que nous aurions tendance à faire, c'est faire marche arrière pour tenter de retrouver refuge dans le passé, à, à, à, à, un, à un moment où tout allait bien, avant que ça ne commence à déraper. Et c'est comme ça qu'on voit toute une série de personnes aujourd'hui re vouloir retourner de manière plus aiguë encore vers les valeurs, euh, vers la tradition, vers les temps où ça allait bien, où on se sentait bien, souvent des temps d'enfance. Et je pense qu'on a besoin de tous ensemble dialoguer pour dire, OK, c'est quoi la société que nous voulons demain Parce que nos entreprises, et je vais peut-être conclure là-dessus, cette réflexion, et on pourra en, en discuter beaucoup un autre jour, si tu veux. Nos entreprises, ce sont nos ruches. Je veux dire, la ruche, c'est l'entreprise, et la maison de la, des abeilles, mais de toutes les abeilles, de la reine à l'ouvrière, et ça nourrit tout le monde. Nos entreprises, ce sont nos ruches. Il n'y a pas de raison qu'elles ne nourrissent que le patron, bien sûr, il doit gagner sa vie, bien sûr, il y a un retour sur investissement, on peut on peut considérer tout ça. Mais c'est censé nourrir les humains. Or, les humains euh, ben, ne sont plus nourris aujourd'hui, un certain nombre d'humains sont plus nourris, comme tu disais, ils sont au chômage, il n'y a plus de travail. Le travail est de plus en plus repris aujourd'hui en main par les machines, donc il y aura de moins en moins de travail pour l'humain. Euh, c'est quoi le monde de demain Or, il y a des philosophes euh, comme Bernard Sigler, par exemple, qui réfléchissent beaucoup sur cette question. Et euh, je pense qu'on a euh, de nouvelles sociétés à devoir imaginer, euh, et très rapidement maintenant, parce qu'on n'a plus vraiment le temps de prendre le temps de la réflexion. On a des décisions à prendre parce qu'on est dans le mur maintenant. Ce n'est pas qu'on va y aller, on est dedans. Ça marche. Ben, écoute Philippe, merci beaucoup, merci. Pour Avec ta plaisir. façon, ça a été un bonheur. Je Et donc que... tu pourras laisser euh, mon. Oups, tu pourras laisser euh, taper donc euh, mon email pour fait, que les gens puissent l'avoir. Pour le. C'est déjà fait. Le... Déjà fait. Oh, déjà fait non, c'est parfait. Alors toi, impeccable. Très bien. Et donc les emails que je recevrai, simplement faites référence au fait que vous venez suite à la vidéo, hein, enfin à notre rencontre, comme ça je peux vous situer. Et pour le reste, ben moi je m'engage à une seule chose concernant ça, parce que j'ai mes activités aussi, hein, j'explique souvent, quand je suis en live, quand je suis en formation, ben, je suis pas disponible pour les choses. Donc vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire, moi je m'engage à vous répondre dans les 24 heures ça c'est mon engagement pour l'instant euh, je ne pourrais peut-être pas vous répondre dans l'instant, d'accord ça marche, merci beaucoup allez alors portez-vous bien, à très très bientôt à avec grand plaisir